Bonjour, chers amis, aujourd'hui je viens de clôturer une conférence à la Bolle, en Bretagne et j'ai un public d'environ 800 personnes devant moi, vous ne me croyez pas Vous allez voir, ils ont été fantastiques, bravo les Bretons Et vous dites bravo Magnifique, nous avons parlé d'optimisme, je vous dis, simplifions la vie, l'avenir, soyez en retard